Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2016. En hommage aux victimes de janvier et de novembre 2015, ainsi qu'aux célébrités qui s'éteignent jour après jour depuis ce début d'année, je vais vous apprendre à réaliser le bracelet bougie. Pour ce bracelet, vous aurez besoin de 7 fils verts pour le fond, 4 fils rouges pour la bougie et 1 fil jaune pour la flamme. Alors, en ce qui concerne l'ordre des couleurs, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Ce bracelet se fait en 12 étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir 12 lignes pour faire ce bracelet. Les lignes impaires, donc 1, 3, 5, 7, 9 et 11, euh, se feront avec tous les fils du bracelet. En revanche, les lignes paires, donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12, se feront avec 2 euh, fils en moins parce qu'à chaque fois, nous allons enlever les deux extrémités. Donc on est parti pour la première ligne. On va faire uniquement des nœuds arrière-avant. Normalement, à la fin de la première ligne, vous devez avoir euh, une ligne totalement verte. Alors, c'est pas grave si c'est pas du tout serré au début. C'est normal, vaut mieux ne pas trop serrer au début et que vos fils soient correctement agencés plutôt que euh, trop serrer et, et dans ces cas-là se tromper, avoir euh, un résultat rouge au lieu d'un résultat vert. Ça peut arriver quand on tire trop sur les fils. Donc, normalement, vous devez avoir de la ligne entièrement verte. Pour la deuxième ligne, maintenant on va faire que des nœuds avant arrière sur tout le long de la ligne. Alors non, j'ai oublié de te préciser, mais comme la deuxième ligne c'était la ligne paire, les deux extrémités étaient enlevées, donc normalement vous l'avez vu en image, les deux extrémités sont enlevées à chaque fois qu'on fait des lignes paires. Donc là on va repasser, donc vous devez avoir comme résultat aussi du vert, en fait depuis tout à l'heure on est en train de faire le fond de la bougie du début, donc pour l'instant on ne voit pas la bougie concrètement. Là on va passer donc à la troisième ligne et on va faire que des arrière-avant sur toute la ligne, pareil. Et pour la quatrième ligne, il faudra enlever les deux extrémités et faire des nœuds avant-arrière, donc pour l'instant rien de plus simple. Alors une fois arrivé là, donc au bout de la quatrième ligne, on doit avoir que du vert. Donc le début du bracelet c'est vraiment que du vert. Et sur la cinquième ligne, on va avoir donc un nœud arrière-avant, trois nœuds avant-arrière et deux nœuds arrière-avant. De toute façon, je vous indiquerai tout ça dans la barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les deux petits fils là qui sont juste à côté de la boucle, ne vous en faites pas quand on s'occupera de la belle boucle finale comme vous pouvez retrouver ça dans une de mes vidéos que je mettrai juste ici. Euh, on ne verra plus ces deux petits nœuds, là. ces deux petits fils là, pardon. Donc on est parti pour la cinquième ligne, donc dans ces cas là on prend euh, vraiment tous les fils du bracelet et on travaille avec. Une petite astuce, en fait à partir de la deuxième ligne vous n'avez plus besoin de bien distinguer vos fils un à un. Vous, faites, vous suivez juste l'ordre des fils et tout ira bien donc je répète pour la cinquième étape cinquième ligne donc on fait un nœud arrière avant trois nœuds avant arrière et deux nœuds arrière avant Mais c'est qu'on commence à voir le début de la bougie. Et oui, ça sera rouge donc, vous avez pu le deviner. Donc on arrive à la sixième ligne, donc les fils des extrémités s'en vont. Voilà. Et du coup, on va faire trois nœuds arrière-avant, un nœud avant-arrière et un nœud arrière-avant. Donc on y va. Et pour la septième ligne, on va faire un nœud arrière-avant et le reste ça va être des nœuds avant-arrière. C'est que ça commence vraiment à ressembler à une bougie. Allez, c'est parti, étape 8, on fait trois nœuds arrière-avant, un nœud avant-arrière et un nœud arrière-avant. C'est parti Donc on passe à la ligne 9, donc la ligne 9 c'est un nœud arrière-avant, 3 noeuds avant-arrière et 2 noeuds arrière-avant. Ça y est, on approche de la fin, vous pouvez maintenant bien distinguer la bougie avec sa petite flamme. Donc pour la partie 10, donc pour la ligne 10, on va faire que des nœuds avant-arrière sur toute la ligne. Pour la partie 11, des nœuds arrière-avant sur toute la ligne. Et pour la partie 12, des nœuds avant-arrière sur toute la ligne. Et comme ça, on aura fini entièrement les étapes pour faire une bougie. Et voilà votre bracelet bougie terminé! N'hésitez pas à me montrer ce bracelet sur Instagram en utilisant le hashtag bracelet bougie et à me dire dans les commentaires quel bracelet vous aimeriez apprendre. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau tutoriel!